Bonjour mes guides, j'ai besoin de votre aide pour un contact, pour monsieur Yannick, Yannick qui aimerait recevoir de, des nouvelles de son papa Michel, Michel, donc bonjour mes guides, bonjour monsieur Michel, voilà, je vais vous poser ces questions là si vous voulez bien me répondre s'il vous plaît, c'est pas pour moi, c'est pour votre fils, euh, voilà, votre fils aimerait savoir comment vous allez, hein 2. Si vous auriez un message à lui transmettre. Euh, voilà, votre fils aimerait savoir comment vous allez. 1. 2. Si vous auriez un message à lui transmettre. Ma première question, c'était est-ce que vous aviez bien... Bon. le texte se dit le texte se dit le texte se dit se ça, ça Pouvez-vous, s'il vous plaît, me certifier votre nom ça, ça вместе слова вместе Auriez-vous un message pour votre fils, s'il vous plaît, monsieur? De, de, de, Auriez les gens martyrés, les amis pleins, les amis pleins, les amis pleins, les amis pleins, les amis pleins, les amis pleins, les et dis-nous, et c'est et dis-nous, et fort, et dis-nous, et fort, et dis-nous, et fort, et dis-nous, et fort, et fort, Oh, ça, là, mm. oh, je is it? Je fais cette TCI pour Steven qui aimerait recevoir des nouvelles de son compagnon. Donc je poserai mes questions euh, habituelles savoir si monsieur va bien, s'il a un message à transmettre à son compagnon Steven et s'il y a d'autres messages, de me laisser. Après analyse, avis, je transmettrai à monsieur Steven. Merci mes guides. Aïssia. Aïssia. Aïssia. Le lendemain, il pas Le lendemain, il pas Le pas Mais tu. Mais tu. Avance, avance, avance, avance, avance, avance, De l'Ouest, de l'Ouest, de Tu sais ma vie là. Ah là, beau thé, beau là. a ça Véron de sur. de sur. de There's some fougia in the way. Music mm -hmm.